de fantaisie est avant tout synonyme d'imaginaire. La fantaisie commence là, c'est-à-dire à un moment où on n'est plus dans la réalité proprement dite, où le merveilleux fait irruption, et surtout, nous auteurs, euh, scénaristes, etc., on va essayer de, de faire en sorte que ça soit réaliste. Donc c'est euh, du fantastique réaliste, euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire à chaque fois faire en sorte que le surnaturel soit accepté, soit crédibilisé et donc euh, euh, soit immersif. Quand on est précipité dans un monde de, de fantaisie, euh, il y a euh, la nécessité de ce qu'on appelle la, la suspension euh, de, de, de, de l'incrédulité, c'est-à-dire euh, bah, on, on prend les choses pour, euh, pour acquises, on se dit voilà, je rentre dans un monde où il y a des nouvelles règles. Bien souvent réduite à des stéréotypes, la fantaisie a su évoluer avec son temps et se diversifier au contact d'autres genres, comme la science-fiction. Elle reste une source inépuisable d'inventivité. Dans la fantaisie, un chat qui parle, pas de problème. Tous les chats parlent de toute façon dans le, dans, dans le monde de fantaisie. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. C'est la magie qui l'a animée ou c'est le, le, le peuple des chats qui a délégué. Un, enfin, On peut imaginer n'importe quelle histoire pour justifier. En fait, peut-être qu'on utilise la fantaisie de plus en plus comme une espèce de terme fourre-tout pour regrouper de, des éléments qui viennent aussi de la science-fiction et du fantastique, comme... Un, moi, j'utilise le terme d'imaginaire, que pas mal de gens n'aiment pas. Après, il y a une fantaisie qui existe et qui est qui dépasse la littérature, qui dépasse les romans, qui dépasse la forme, je dirais, et qui est un rapport à l'imaginaire vital, euh, c'est-à-dire l'imagination elle-même. C'est comme le besoin que l'homme a d'invisible, en fait, euh, et d'invisible à hauteur d'humain, c'est-à-dire qu'il ne soit pas forcément pris en charge par la religion, qu'il ne soit pas forcément pris en charge par euh, une autorité, une institution, mais qu'il lui soit propre. C'est un phénomène encore peu connu, mais on trouve depuis des années en France des auteurs de fantaisie et tout autant de façons d'aborder ce genre littéraire. Mon approche, c'est toujours celle-là, en fait. C'est quel, quel univers je pourrais faire qui soit porteur d'histoire. Donc c'est souvent ça. Et après, ben, c'est souvent des hommages. Donc j'ai fait deux grands cycles. Euh, au niveau fantasy de la de la fantasy légère avec beaucoup de magie euh, qui est clairement un, un hommage à un auteur américain que j'adore qui s'appelle Jack Vance et puis euh, l'autre pendant qui est un pendant beaucoup plus guerrier euh, sombre donc euh, là on est plus euh, dans de dans du Conan euh, ou de la fantasy japonaise puisque c'est euh, c'est euh, l'univers des hordes c'est un un hommage direct à, à un manga qui s'appelle Berserk de Kentaro Mura. Pour moi, un monde ne, ne, ne vit devant moi, devant mes yeux, dans ma tête, qu'à partir du moment où il y a de la magie. Donc, euh, j'adore le polar, j'aimerais écrire du polar, mais typiquement, je ne saurais pas le faire pour l'instant. Parce que, parce que je manque de, de percussion par rapport à, à ce que ça peut être. Et surtout, je suis très désemparé, en fait, parce que je n'ai plus la magie, finalement, pour pouvoir faire naître des choses qui, qui m'habitent ou qui qui sont importantes à dire à mes yeux, mais, mais c'est d'abord la magie en fait que je trouve constitutive du monde en fait, et de l'univers dans le merveilleux. Quand j'aborde la, la fantaisie en tant qu'auteur, c'est quand j'ai envie de revenir un peu aux sources des histoires euh, mythologiques, des histoires, on va dire, simples. Il y a des, des, des vérités euh, très simples qu'il est bon de se, faire, de se faire rappeler de temps en temps. C'est vraiment la continuité, des récits mythologiques, et on retrouve de cette, cette richesse-là qui fait peut-être défaut, on peut la retrouver dans la, dans la fantaisie. Moi, j'ai écrit quelques, quelques textes qui relèvent assez ouvertement de la fantaisie, qui sont soit sur, euh, soit sur les mythes grecs. Par exemple, j'ai un roman qui s'appelle « Trois pépins du fruit des morts » qui se passe dans le monde contemporain, mais qui, euh, qui utilise des éléments de, du mythe de Perséphone. Ou Plus récemment, j'ai participé à un livre sur, euh, qui est une espèce de guide sur Kadat, la ville de Lovecraft, et là, pour le coup, c'est un texte de fantaisie. Mais euh, si on m'avait demandé, moi, il y a dix ans ou même euh, encore assez récemment, indépendamment de ce que je connais du monde de l'édition, toi, ce que tu écris, c'est quoi J'aurais dit spontanément, c'est du fantastique. Pour moi, c'était plus ça, parce que j'écris des choses qui se passent, passent aujourd'hui, avec des personnages ordinaires qui sont confrontés à des événements surnaturels. J'écris pas tellement sur la magie, un petit peu sur les mythes. Je ne suis pas du tout créatrice d'univers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'irruption du bizarre et de, de l'étrange du surnaturel dans le monde qu'on connaît. Après, c'est vrai que je constate depuis dix ans qu'on m'a souvent classée dans la fantaisie. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivée à un moment où le fantastique était considéré comme mort et donc il fallait pas trop dire qu'on en publiait. Donc euh, non, non, c'est pas du fantastique, c'est de la fantaisie, d'accord On va coller l'étiquette fantaisie, ok, pourquoi pas Ou bien si c'est parce que, comme je disais, la frontière entre les genres est de plus en plus floue. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, parce que... Un exemple que je trouve frappant, c'est en ce moment le, le, le, le truc à la mode, c'est toutes les histoires qui tournent autour de, des vampires, loup garous des monstres et tous ces trucs-là. Pour moi, très clairement, c'était du fantastique. Mais ce sous-genre-là est considéré comme, comme un courant de la fantaisie. Je me retrouve affiliée à la fantaisie, peut-être un, peu, euh, un peu par accident, parce que ce n'est pas ce que je pensais écrire, moi. Il se trouve qu'après, on me dit, ben voilà, ce que tu écris, c'est de la fantaisie. Ce n'est pas comme ça que je l'aurais défini, mais a priori, j'ai envie de dire, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire, j'ai envie d'écrire ça là maintenant. Et après, la question de coller une étiquette dessus, c'est le boulot des éditeurs, des libraires, c'est le boulot des critiques des lecteurs, pas, pour moi, c'est pas celui des auteurs ça ne me construit pas spécialement d'être auteur de quoi que ce soit en fait. Ce qui me construit, c'est plus euh, euh, de savoir que j'entretiens un jardin invisible euh, et que de ce jardin sortent des fruits euh, qui sont des livres, qui sont des jeux, qui sont euh, des dessins, qui sont des choses dont je, je donne beaucoup en fait. La plupart de mes textes sont euh, en Creative Commons euh, sur le net. Euh, même quand euh, ils sont publiés, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient disponibles. Euh, euh, je crois au dématérialisé, je crois à toutes ces choses-là. Donc je crois que... Euh, je ne pourrais pas me considérer comme un auteur de fantaisie parce qu'on m'a des fois dit que j'étais un auteur de science-fiction et il a des fois dit que j'étais un, un auteur de littérature générale, c'est complètement stupide à mon sens. Quoi. Donc euh, je préférerais dire que euh, euh, je fais des choses, tout simplement. Tout en cherchant à sortir des sentiers battus de la littérature française, ces écrivains se différencient également de leurs homologues anglo-saxons. Je pense pas qu'il y ait une spécificité de la fantaisie française, si ce n'est euh, cet héritage. Euh, Alexandre Dumas, euh, l'épique, euh, euh, le, le, le, le, les intrigues un peu complexes, euh, le, le baroque, les, les univers baroques, les froufrous, euh, euh, le, le, la métaphysique, l'autobiographie, toutes ces choses-là. Il faut retrouver une simplicité que les anglo-saxons ont, eux, naturellement. Et ça, et ça, très précisément, moi je suis encore en train de le rechercher, ça. C'est-à-dire, ils sont dé complètement décomplexés. Et je pense que nous, on est complexés par rapport à notre écriture ou notre, notre, notre façon d'aborder l'imaginaire, parce qu'on est en France, qu'on est un pays cartésien, etc., etc., etc. On va pas refaire tout le parcours hein, à ce niveau-là, mais, mais est vrai on est, on, je pense qu'on est arrivé avec des complexes. Ça a fait notre force et puis, notre, et puis nos défauts aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su, on est toujours sur la corde raide, entre vouloir écrire des romans qui ont une... Qui veulent dire des choses où l'écriture se veut ciselée ou peut-être euh, tra, très travaillée. Et, et à côté de ça, servir une histoire. Il ne faut pas avoir peur des, des, des modèles américains, puis il ne faut pas essayer de les suivre parce qu'ils ont une façon de travailler qui n'est pas la même que la nôtre. Et je pense qu'ils sont plus forts euh, dans ce qu'ils font. Notamment des gens comme, comme Robin Hobb euh, qui arrivent à faire des, des séries avec 1000 euh, volumes. J'ai l'impression que nous on n'est pas capable de faire ça. Il euh, y, a, y, a, y a pas vraiment de, de Français à ma connaissance qui arrive à dépasser quatre ou cinq volumes comme ça. Peut-être aussi pour des raisons simplement euh, éditoriales. Hein. C'est peut-être juste des raisons financières, j'en sais rien. Mais il euh, y a beaucoup d'auteurs américains et pas seulement dans ce domaine-là qui sont capables de passer 20 ou 30 ans sur euh, le même sujet et de creuser leurs sillons comme ça insamblément. Euh, en France, j'ai pas l'impression. C'est une fantaisie qui se voulait peut-être plus littéraire que ce qu'on trouvait à l'époque aux états unis ou, en, ou même en Angleterre. Donc oui, il y a peut-être une, une spécificité française à ce niveau-là, peut-être une exigence de style qu'il n'y avait clairement pas aux, aux états unis On écrit des, des livres qui sont totalement dans le cœur du genre, mais les références qu'on amène dans ce genre sont ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est une démarche qui est vraiment commune à tous les auteurs actuels. C'est comment est-ce qu'on enrichit le genre, c'est pas tellement en réfléchissant sur les codes, c'est en amenant des choses qui viennent d'ailleurs finalement. Wonderful a une histoire un peu compliquée. C'est mon deuxième bouquin, c'est le plus dur à faire, il paraît. En tout cas, pour moi, c'était vrai. Ben, Déjà, à la base, je l'avais conçu comme un jeu. C'était un jeu de rôle qui devenait un jeu. qui est devenu un jeu, un jeu vidéo. Et j'ai trouvé une histoire et qui avait. Euh, qui avait euh, qui avait l'apparence d'un golden path à l'intérieur d'un jeu quoi c'est à dire d'un espèce de sentier par de sentier parfait de ceux de walk parfait comme ça à travers le jeu et finalement en prenant le wokfu et j'ai dit bah tiens ça pourrait faire un roman ça donc en prenant le point de vue le, le point de vue des joueurs qui passait. Bah, et j'ai posé ça en fait et c'est comme ça que j'ai réussi à, à craquer le, le problème du roman en fait et euh, qui à ce jour est mon roman qui a le plus de succès c'est à dire un succès assez assez, assez, assez petit du cinéma et de la bande dessinée, le jeu vidéo a contribué à façonner l'imaginaire de toute une génération d'auteurs. Le jeu vidéo, ce n'est pas une influence directe, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui m'a donné des idées vraiment euh, enfin, concrètement pour écrire. Par contre, ça fait partie des choses qui ont nourri mon imaginaire, c'est-à-dire que euh, bah, j'ai quand même passé toute mon adolescence un peu immergée là-dedans. Je passais mon temps à lire des revues et... Euh, j'achetais pas forcément tous les jeux que je voulais parce que bon, ça coûtait cher quand même et, et je pouvais pas en acheter autant que je voulais, mais, mais euh, j'étais fascinée par le... Des fois, en lisant dans les revues, les comptes rendus, de lire simplement le descriptif d'un jeu, de voir l'image et d'essayer de m'imaginer à quoi il peut ressembler. Et souvent, c'est vrai que j'étais déçue une fois que j'avais le jeu devant moi parce que j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus... Euh, bah souvent de beaucoup plus riche parce que euh, c'était beaucoup plus limité que ce qu'on fait maintenant. Je faisais ça un peu avec le cinéma, avec les films d'horreur notamment. Il y a une époque où j'étais très... Euh, J'étais fascinée par les films d'horreur, mais je n'osais pas en voir, je pensais que ça foutait vraiment la trouille. Donc je lisais les résumés, je me faisais tout un film autour, je m'imaginais des histoires. En fait, quand je voyais les films, j'étais déçue parce qu'ils ne faisaient pas si peur que ça, finalement. Avec les jeux, j'ai un peu eu le même, le même rapport. Je sais que la couverture de Zach McCracken a été pour moi une révélation. Quoi. Je veux dire, cette boîte de Zach McCracken que j'avais achetée à l'époque, euh, c'était une révélation. Je veux dire, Elle trônait sur mon bureau, c'était ça que je voulais faire. Quoi. Mais juste cette boîte, après le jeu lui-même, voilà. Mais tout, pour moi, tout était contenu dans cette boîte. Et, euh, et moi, c'est ça que moi, c'est ça que j'aime bien. C'est le moment où il n'y a plus rien, il y a, des, il y a plus de frontières entre les choses, il y a tout qui coule, tout qui coule et en même temps tout coule, mais tout coule cool dans, dans, une, dans, une, dans une perspective artistique très complète, très unifiée, très cohérente en fait quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on prend toutes ces sources, on prend toutes ces choses, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, et en même temps, on essaye de faire tenir debout et de rendre un objet final euh, qui est composé de tout un tas d'images en fait. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'apprécie j'apprécie énormément cette démarche là quoi. J'avais joué dans les, des salles d'arcade comme ça aussi, et euh, j'ai joué beaucoup à, à Gauntlet, une sorte de ouais, jeu d'aventure où il faut échapper à des hordes de n'importe quoi, des gobelins, des zombies. Euh, et je me souviens très bien, je suis dans, dans, quelque part dans Paris, mais je sais plus où, où il y avait euh, une borne où on pouvait jouer à quatre autour, comme si on était autour d'une table, quoi, et, et chacun avait son, son joystick, et euh, l'écran était, euh, était au milieu. quoi. Ça c'est souvenir assez fort. J'ai toujours eu des micro-ordinateurs plutôt que des consoles en fait. Euh, donc c'est plutôt l'aspect euh, programmation moi, qui m'a toujours intéressé dans, le, dans les jeux finalement, plus à la rigueur que les jeux eux-mêmes. Et euh, j'ai énormément tapé les, les jeux d'une revue qui s'appelait logiciel qui était une, une revue qui, euh, qui était quasiment que du code. C'était des lignes de code, et puis on rentrait, alors c'était du basique euh, ou du langage machine. J'ai dû taper des milliers de lignes de code quoi à l'époque. Je tapais, il me fallait, je sais pas, entre une heure et deux heures pour retaper un jeu, puis je devais y jouer cinq minutes. quoi. Voilà. <rire> Ça a été mes premières expériences avec le jeu vidéo finalement. Moi j'ai eu mon premier ordinateur et j'ai pu jouer chez moi à partir de 20 ans. Je suis dans 72. Euh, donc avant c'était que chez les copains, donc c'était une fascination totale, c'est-à-dire euh, vidéopac... Euh, Amstrad, Atari ST, notamment. Et, et là, c'est des, des grands souvenirs euh, de jeux euh, pff, qui sont du Wargames comme Colonial Conquest, l'ancêtre du FPS, ben Ar Arctic Fox euh, ça faisait partie, euh, et surtout, surtout, la découverte de la LAN parce que je me vois encore courir dans les rues avec, des, avec un dur, euh, mon écran, mon moniteur pour aller faire un Doom, c'est des souvenirs majeurs. Et je crois toujours que j'ai toujours été fasciné en fait par le multi euh, et mes plus beaux souvenirs finalement vidéoludiques sont ceux-là. Tous les jeux qui m'ont fasciné, c'est des jeux qui avaient tous un élément soit fantastique, soit fantasy, soit science-fiction. Pour moi, ça faisait partie du truc en fait. Et c'est vrai que World of Warcraft, j'ai été attirée par l'univers de fantasy d'une manière qui m'intéressait peut-être plus en jeu vidéo qu'en littérature. C'est-à-dire, j'aimerais pas forcément lire sur cet univers, mais par contre jouer et euh, m'immerger dans cet univers-là où oui, effectivement, ça me branchait bien. J'aimais bien la création de races. C'est quelque chose qui m'a qui m'a plu tout de suite. Et je pense que une partie du succès du jeu pour moi, c'est que ça emprunte des éléments à tellement d'autres univers. Il y a une création d'un univers original, mais il emprunte à beaucoup de choses finalement. Et le, le plus gros choc esthétique, en fait, que j'ai en découvrant le jeu, c'est quand j'ai découvert l'univers des morts-vivants et notamment leur capitale, Fossoyeuse. Là, je me baladais dans un film de Tim Burton. Donc, Comme quoi, finalement, c'est peut-être aussi la partie fantastique qui m'a plu. Et le personnage que je jouais le plus longtemps est une morte vivante. C'était... À la limite, c'est ce qui se rapprochait le plus dans mon univers. Au-delà de l'influence de son imagerie, le jeu vidéo s'apparente également, pour certains de ses écrivains, à un véritable espace de création. J'ai toujours dit que le jeu vidéo, c'était un de mes fantasmes de création. Je m'étais juré de, de, de, de travailler au moins une fois dans ma vie pour un jeu vidéo. Euh, J'ai travaillé, disons, sur des sur des bibles... Hein, euh de jeux, donc il y a eu Outcast, il y a eu euh, donc chez, chez Infogram, il y a eu Nightmare Creatures chez, euh, chez Callisto, que c'était pas du tout les mains dans le cambouis au niveau de la technique, euh, c'était plutôt, euh, voilà, la Bible inventer des, des personnages, inventer des lieux et des choses comme ça. Quoi. Ce qui est un prolongement de l'activité que j'ai pu avoir aussi en tant que, que créateur de, de jeux de rôle, et les passerelles se faisaient comme ça. Ce que j'ai eu le sentiment, c'était dans les années, euh, 97, 98, il y a eu un moment euh, que moi j'ai ressenti a posteriori comme un tout petit peu illusoire où les gens se disaient, euh, oh bah maintenant on a la technique, ce que veulent les gens c'est du contenu, un contenu super profond, des mondes super riches, etc. Or il s'est avéré un peu par la suite que finalement les gens ils voulaient surtout euh, du bon gameplay et des jeux qui, qui marchaient bien. Un scénariste, un world designer, quand on le met en amont, peut être très utile pour définir un certain nombre de petites choses qui vont aussi orienter une production. Et, et le jeu vidéo étant, des étant une production très très compliquée, très complexe, un processus de création très complexe, euh, c'est fondamental qu'un scénariste aujourd'hui, enfin un ou plusieurs scénaristes d'ailleurs, soient appelés en amont. Et c'est ça la vraie différence. Et moi j'ai vécu finalement un certain nombre d'évolutions euh, à travers mes expériences professionnelles où j'ai vu petit à petit qu'on m'appelait de plus en plus tôt en fait dans la production. Euh, on a toutes les leçons à apprendre, notamment des Japonais. Hein. Ils ont déjà tout compris depuis bien longtemps. Et finalement c'est ça que nous on essaie de faire, je pense, euh, occidentaux, même anglo-saxons, euh, c'est d'avoir la même démarche qu'ils ont pu avoir sur les Final Fantasy. Eric Chahy, je l'ai rencontré, euh, je faisais un, une rubrique dans, une, dans un magazine qui a disparu qui s'appelait Starfix Nouvelle Génération. Le rédacteur en chef de cette revue m'a dit « Tiens, on va aller interviewer Eric Chahy, il sort un, un, un nouveau jeu, à l'époque c'était Art of Darkness ». J'y suis allé, on s'est rencontrés, je lui ai passé quelques bouquins que j'avais fait de, de SF, et puis on est devenus potes, hein, tout simplement, hein, en, en discutant de, de, de science-fiction. Sur son nouveau projet From Deus, je me suis retrouvé dessus d'abord parce que je le connaissais donc depuis une dizaine d'années. Il a eu l'idée de ce projet il y a au moins, au moins cinq ans euh, et le projet a beaucoup beaucoup évolué depuis. Mais du coup, j'ai assisté en tant que copain à, un, à sa genèse et donc euh, bah, un peu naturellement, il m'a dit bah, euh, ouais ouais tu as ta place dans, dans l'équipe de base quoi. À l'époque, le chef de l'édito d'Ubisoft m'avait dit que, que, effectivement, il cherchait des gens qui aient d'autres références, surtout. Graphiques, scénaristiques, etc. Et donc, ils ne viennent pas du jeu vidéo parce que, bah, ils trouvaient que ça sentait un peu le renfermer d'avoir de, des gens qui sortaient des mêmes filières. Mon titre est scénariste, mais en fait, j'ai fait un peu de tout sur ce jeu, finalement. Du world design jusqu'au, pas level design, mais j'ai travaillé avec les level designers et les game designers de, de From Dust, euh, et puis les graphistes aussi, parce que c'est un jeu qui est très systémique, euh, et donc euh, la notion de scénario est assez extensive dans ce, dans ce type de jeu, qui est un jeu entre le God Game et euh, le jeu d'aventure c'est un jeu vraiment d'une nouvelle sorte donc c'est difficile de faire rentrer dans des cases et donc du coup euh, moi-même euh, en tant que scénariste c'était difficile de, de me faire rentrer dans, dans la case d'un simple scénariste. Au World designer pour répondre précisément à la question c'est d'abord faire en sorte que le monde existe et, et permette de tirer des fils tout le temps et que à chaque fois quand je tire ce fil je reste sur la même pelote en fait. C est, c est, ça serait ça, c'est une grosse pelote de laine et chacun va tirer son fil, mais ça sera toujours la même origine. Et, et, et le World Designer, il va être là pour répondre à toutes les questions, de manière à ce qu'à chaque fois que... Euh, le Level Designer vient vous voir et vous dit « voilà j'ai besoin de faire des égouts ». Et vous, vous allez pouvoir dire « les égouts, ils ont telle forme, parce qu'ils sont à tel endroit, et qu'ils ont été construits à telle époque ». Mais ça ne passe peut-être que par... Deux trois petits détails au niveau graphique, ça, peut ça, ça passe peut-être par un comportement IA qui a été adapté à la créature qui est là parce qu'elle a de bonnes raisons d'être là. Et voilà. Et ça c'est le boulot du world designer, c'est de dire le décor il est cohérent, il est, euh, il est, il est préexistant et, et toi tu peux t'en emparer, mais toi aussi tu vas me dire ce que je dois y mettre ou ce que je dois réinventer derrière pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc, je trouve que le boulot du World Designer foncièrement sur un jeu de type RPG est vital. Alors, on va croire que je défends ma paroisse, mais euh, pour l'avoir vécu notamment sur des jeux comme Bioshock, je trouve qu'un univers qui transpire... C'est-à-dire vous avez un bon gameplay et surtout, vous êtes invité à une balade dans un univers. Il est cohérent de bout en bout, il est assumé, il est crédibilisé. Et vous vous posez jamais la question de savoir si c'est normal ou pas. Vous êtes dedans, c'est une immersion totale. Et ça, c'est fondamental. Le plus important dans tout ça, pour avoir le designer, c'est aussi de créer une spécificité. On n'assiste jamais au temps sur la manière dont un univers doit se spécifier, donc exister différemment, et ne pas ressembler à tous les milliards de clones, MEDFAN notamment, qui existent. Et ça, euh, les éditeurs ont très très peur de prendre des risques là-dessus, et ils ne comprennent pas souvent qu'il suffit de quelques petits twists ici et là pour déjà inverser complètement les perspectives sur un univers. Et ça c'est vraiment dommage, parce que euh, le MEDFAN a quand même tendance à se dupliquer et à auto-forniquer euh, pour accoucher d'univers qui n'ont aucun intérêt, qui sont tous les mêmes. Et, et je pense qu'on va on, on crée une vraie et profonde lassitude. Chez le joueur ou même chez le lecteur, parce que c'est vrai partout ça. Moi j'ai un gros problème dans ma vie, c'est que je suis très impatient. Je peux pas passer six mois à faire un truc, quoi. Sauf un roman éventuellement. C'est pour ça que j'ai du mal à écrire beaucoup de romans. Euh... Mais globalement, moi j'ai besoin de choses très rapides, des petits shots, quoi. Parce que je crois vraiment à la notion de fragment, en fait. Et j'ai vraiment envie d'épouser le fragment en termes de création et de narration, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime travailler. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai cette affinité avec le jeu vidéo, c'est que le Pixel. Cette fragmentation de l'image, cette fragmentation de l'information, cette fragmentation de l'expérience narrative, tout ça c'est des choses qui me parlent énormément. Donc euh, si au bout d'un mois, mon jeu, j'en suis pas content, je sais que je vais faire autre chose. Si je sais qu'au bout d'un mois, je me dis « Ah, ça serait mieux, je vais changer tous mes sprites, je vais changer tous mes triggers, machin », c'est foutu. Si ça vient pas tout de suite, si tout de suite j'ai pas un truc euh, euh, qui émerge, euh, voilà c'est foutu. Mais c'est parce que moi j'ai cette culture du prototype, euh, j'aime bien prototyper des choses, euh, j'aime bien bâtir des choses euh, de manière analogique du papier et des crayons. Maintenant je réussis à transposer cet univers analogique, à le prendre, cette matière analogique, à la prendre et à la passer, euh, à la passer au, niveau, au niveau dans la machine en fait quoi, et en sortir une expérience. Alors bon, bah, un gros gamer, mes jeux, il va trouver ça euh, aussi intéressant qu'un poème quoi. Donc, ça peut l'intéresser ou ça peut ne pas l'intéresser. Voilà. À une époque, je lisais une revue qui s'appelait Amstrad 100%. Et il y avait toute une rubrique de programmation que je suivais, mais souvent, j'arrivais pas trop à. Enfin, ça allait un peu trop loin pour moi. J'ai gardé tout ça religieusement en me disant un jour, je vais essayer, mais ça m'intimide, ça a l'air quand même assez énorme. Bon, les graphismes qui ne ressemblaient pas à grand chose, qui étaient en quatre couleurs, je les ai faits avec un utilitaire de dessin. Je crois qu'il devait y avoir une douzaine de lieux. Et c'est l'époque où je lisais Lovecraft j'avais situé ça à Arkham. J'ai programmé ce petit jeu, jeu d'aventure avec analyseur syntaxique entre la période où j'ai arrêté de dessiner, parce que c'était mon autre euh, notre intérêt à l'adolescence, et le moment où j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement. Je crois que c'est peut-être un intervalle de, de quelques mois entre la fin du jeu et le début de l'écriture. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic à un moment donné, mais c'est un moment où j'ai cherché en me disant « je voudrais faire quelque chose de créatif, là c'est vraiment quelque chose qui me branche, mais c'est quoi en fait Le dessin, j'y arrive pas, c'est trop limité. Le jeu, j'aimerais bien mais très clairement « je ne suis pas faite pour ça ». Et tiens, je vais, je vais me remettre à l'écriture et effectivement, c'est l'écriture qui a collé. J'ai trouvé l'écriture comme étant vraiment quelque chose qui me convenait parce qu'il y avait la création de personnages, il y avait tout ça. Et finalement, je ne suis pas quelqu'un de très visuel, ça me frappe avec le recul. Je n'aurais pas été capable d'inventer un univers très, enfin, très riche ou très coloré, même, même indépendamment des limites de la machine. Ce n'est pas quelque chose dont je suis capable. Inventer des histoires, par contre, c'était un peu plus dans mes cordes. Et effectivement, l'avantage de l'écriture sur tout le reste, c'est que, j'allais dire, il n'y a pas une technique à apprendre. Si, il y, y a des techniques d'écriture. C'est quelque chose qui s'apprend sur des années, mais... Euh... Mais à la limite, c'est ses propres limites à soi. On n'a pas les limites de la machine, on n'a pas apprivoisé la machine. On a juste, euh, je me pose avec un crayon ou, ou un clavier et j'ai essayé de comprendre comment ça marche. Pendant longtemps, euh, le jeu vidéo français était très narratif, justement. Quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça a donné des jeux extraordinaires, comme un overworld. Euh, finalement, le gameplay, c'est cool, le gameplay d'un overworld. Euh... Tiens, sûr, il y a quasiment pas de gameplay quoi. Et pourtant c'est un jeu génial. Je crois que euh, on est en train de comprendre que la narration euh, c'est pas euh, autant le Graal qu'on veut le croire. Et euh, on, on témoigne en Eviren, quoi. Enfin, Rain fait du bien à l'industrie du jeu vidéo en général. Ça je serais vraiment le dernier à cracher sur, la, de cracher dans la soupe et dire que pas... Après en tant que jeu, moi j'ai pas trouvé mon compte quoi. Loin de là. Je trouve qu'il y a 100 fois plus d'opportunités de jouer dans un overworld que dans Heavy Rain, quoi. Et, et, voilà. et je pense qu'Evy Rain articule très très bien cette idée de alors, gameplay ou narration. Sauf qu'elle elle divise la question en deux. D'un côté il y aurait le gameplay et de l'autre côté il y aura la narration. Alors qu'en fait quand on réfléchit bien, le gameplay c'est la narration. donc quiconque c'est déjà un narratif. C'est déjà un narratif de sauter... Je saute un tonneau. Et, euh, et je monte une échelle. C'est déjà narratif, on est déjà dans une narration, on est déjà dans, dans, dans un accomplissement de quelque chose, et il y a une résolution. Euh, alors, il n'y a pas forcément peut-être les trois actes euh, tels qu'on les connaît à Hollywood, mais c'est déjà une narration, donc on n'a pas besoin de, de poser la, le gameplay narration. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou de dire ça, quoi. C'est complètement fou de dire que d'un côté, il y aurait euh, les tenants de l'histoire, les tenants les aboutissants de l'histoire tout-puissante, et de l'autre côté, il y aurait ce truc qui s'appelle le gameplay, qui est juste là pour donner du fun et pour... Euh... Mais c'est pas vrai, c'est la même chose, en fait La littérature de fantasy a influencé certains grands titres du jeu vidéo. Ces deux médiums partagent d'ailleurs plusieurs caractéristiques communes. Il y a très fort en commun la notion d'immersion. Je pense que ce que j'ai recherché très tôt dans le jeu vidéo et que finalement j'ai trouvé assez tardivement, c'était on s'immerge dans un univers et on oublie complètement qu'on est en train de jouer. Je l'avais un petit peu frôlé avec l'arche du Captain Blood parce qu'il y avait vraiment ce côté... Euh on voyait par les yeux du personnage, on pouvait se persuader qu'on était dans ce vaisseau spatial, qu'on parlait vraiment avec les extraterrestres. Et dans World of Warcraft, j'ai retrouvé ça, on peut, on peut faire semblant qu'on y est pour de vrai. Il y a un peu ce côté comme quand on est enfant et qu'on s'immerge à fond dedans. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas ce que je recherche moi en fantaisie, mais c'est quand même ce que vont y rechercher beaucoup de lecteurs, je pense. On trouve des jeux directement inspirés d'univers de fantasy existants ou, euh, ou des créations euh, imaginaires de fantasy. Et puis aussi, euh, bah c'est euh, le principe même du héros qui est au centre de la fantaisie. Euh, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais c'est d'abord une histoire de personnage. Parce que bon, souvent en fantaisie, on a des, des stéréotypes, euh, mais en fait, c'est avant tout une histoire de personnage. Le jeu vidéo, euh, bah c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est au centre, euh, on est incarné par un personnage et euh, qu'on va faire se mouvoir à l'intérieur d'un environnement qui va se retrouver en face de danger, bah voilà. on est typiquement dans une logique de fantaisie à ce niveau. Dans les deux cas, on ne on peut pas raconter d'histoire sans une architecture derrière. Donc, il y a nécessité de faire un plan, nécessité de, de, de réfléchir aux au personnages. Euh, dans le, la littérature, on choisit entre mille scénarios qui peuvent nous passer par la tête, un scénario qui va être l'histoire qu'on va raconter. C'est un truc, euh, c'est une autoroute. Enfin, on prend un seul chemin. Euh, dans euh, notamment le jeu de rôle. Euh, vidéo, euh, on réfléchit à toutes les, les, les possibilités. On est plus, je pense, dans une optique de démiurge, de, de créateur de monde, de quelqu'un qui maîtrise toutes les potentialités. Parce qu'un roman, vous, vous déclinez ça de bout en bout. Euh, vous êtes toujours tant mettre à bord que même à des moments où vous pouvez faire des pirouettes, vous pouvez reprendre des chapitres et tout ça. Dans un jeu vidéo, vous avez, vous avez passé la pré-prod, vous êtes en prod, euh, vous allez avoir beaucoup de mal à revenir sur des... Sur des sur l'essence même du gameplay, sur des choses. Donc le roman est beaucoup plus malléable, d'une certaine manière. Jeux vidéo, je trouve ça très complexe, et c'est en ça que c'est très intéressant. C'est qu'il y a tellement d'enjeux dans... qui... qui convergent de partout, qu'être qu au centre de ça, euh... Alors, à la fois en tant que codeur, graphiste ou scénariste, euh... L'enjeu qu'on avance ensemble. Euh, le notion de cinéma d'auteur ou d'œuvre d'auteur, c'est quelque chose de très français. Euh, c'est quelque chose qu'on peut accepter dans la mesure où il euh, y a un créateur unique qui fait tout lui-même ou qui a une, une personnalité et une légitimité à la Hitchcock tellement grosse et tellement monstrueuse qu'il est hors de question de remettre en cause que c'est lui l'auteur de ses œuvres, même si Hitchcock n'écrivait pas ses scénarios, par exemple. Euh, euh, voilà, mais je pense que c'est est quelque chose qui est pas qui est, dont on n'a pas à débattre aujourd'hui de la même manière que de savoir si le jeu vidéo est un art ou pas. Ce sont des questions non avenues. Il ne euh, faut pas se poser ces questions-là, il faut faire des choses. Et puis, euh, s'il y a des œuvres dignes d'intérêt qui sortent du jeu vidéo, comme ça a déjà été le cas, eh ben, tout le monde sera ravi. Et, euh, et, et voilà. Et si dans 50 ans, on parle encore du jeu vidéo, c'est que forcément, bah, ça aurait été à un moment donné un art. C'est un médium très jeune, créé par des gens qui sont nés avec le médium. Euh, ils savent comment il faut le faire personne ne peut leur apprendre comment on le fait réellement on peut pas leur dire le jeu vidéo ça se fait comme ça ou ça se fait comme ça ou c'est ça ça leur appartient donc le milieu du jeu vidéo et l'industrie du jeu vidéo en général à partir du moment où elle n'est pas fascisante elle est pleine de créateurs avec un ego surdimensionné quoi même à un niveau de graphiste quoi et c'est et ça il faut au contraire, pas le taper. Il faut le canaliser et il faut faire en sorte que chacun ait sa place. Alors, c'est peut-être c'est peut être une utopie ce que je suis en train de dire, euh, mais en même temps, je pense que la clé, elle est là. C'est-à-dire que que tout le monde a l'impression de faire son jeu. Tout le monde a l'impression de faire le jeu qu'il doit faire, quoi. Et il y a que eux qui savent le faire. Comment il va... Et donc que quelqu'un arrive et qui disent c'est moi le chef, c'est moi, c'est mon jeu. Bah, le mec, il se fait il se fait lyncher immédiatement, quoi. Euh, pour ça, le, les seuls qui peuvent prétendre à ça, ce sont des génies. Et les génies, ça se reconnaît tout de suite. Et les mecs, ils savent exactement. Euh, des Hitchcock du jeu vidéo, euh, euh, pour l'instant, il n'y en a pas parce que même Kojima, euh, Kojima, il fait des trucs très bien. Euh, enfin, moi, j'aime pas, mais euh, et, euh, je reconnais. Euh, mais il les fait dans un certain credo, euh, dans une certaine cocher d'une certaine compagnie, avec une certaine forme d'équipe, etc. Est-ce qu'il serait aussi à l'aise dans d'autres choses, avec d'autres équipes dans, sur le marché, en indépendant J'en sais rien. Toutes ces questions se posent aussi. Est-ce que finalement, euh, ce qu'on crée dans l'expérience du studio ou dans l'expérience d'une entreprise, euh, euh, c'est pas propre à ce qu'on est en train de créer au moment où on le crée, en fait Est-ce que c'est applicable au reste Je pense que c'est trop tôt pour le dire, en fait. À l'avenir, la fantasy et le jeu vidéo ont encore bien des univers à nous faire explorer. Quand j'entends des amis parler des jeux auxquels ils jouent actuellement, j'ai l'impression d'un bouillonnement, de quelque chose, hein, à la limite d'un domaine qui est tellement vaste qu'on hésite à s'y aventurer parce qu'on n'aura jamais le temps, l'argent et la disponibilité pour explorer tout ce qui se fait. Est-ce qu'il n'y a rien qui a été fait en jeu vidéo euh, je veux dire, le nombre d'univers, le nombre d'histoires, le nombre de choses, de personnages à créer, à creuser en jeu vidéo, c'est phénoménal. On est au début. Donc c'est un, un Eden en fait quoi. En, qui est en plus un Eden euh, euh, exigeant parce que derrière, il faut quand même un minimum aimer la forme. On peut pas faire des jeux vidéo comme ça en disant oh, tiens je vais créer un scénario vidéo et puis euh, j'en ai rien C'est pas vrai parce que sinon t'écris t'écris rien, t'écris des trucs qui marchent pas, parce qu'il faut connaître euh, le rythme. Parce qu'on sait très bien que des pavés de texte à l'écran, ça vaut ça pas un clou. quoi. Des gens... Euh, J'allais dire qu'ils qu ne seraient pas du tout allés vers des romans de fantasy ou de SF. Aujourd'hui, le font naturellement dans le jeu vidéo. Euh, et c'est très étonnant de voir avec quelle facilité ils s'emparent comme ça de, de concepts un peu, un peu étranges, un peu barrés. Je me sentirais absolument pas capable d'inventer toute seule un univers, un, enfin un concept de jeu, tout ça, non. Mais, mais faire partie d'une équipe et avoir, euh, avoir des pièces, on fait du puzzle à ajouter, ça m'intéresserait assez. Peut-être sur, sur des points de scénario, des points d'intrigue. Des points sur les créations de personnages, ça m'intéresserait assez ça. Peut-être que le jeu vidéo va lui permettre euh, d'écrire plus, plus, plus facilement et de pouvoir vivre de sa plume plus facilement. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, c'est euh, qu'on est quand même une génération de joueurs. Moi j'ai le sentiment qu'un auteur peut vraiment aujourd'hui apporter des choses au jeu comme le jeu lui a tant apporté et comme ça il y a des passerelles qui se créent et ça va être très intéressant. La fantaisie est beaucoup plus diverse euh, qu'on qu imagine et elle est en perpétuelle évolution. C'est pour ça que je, veux, que je refuse de faire des définitions de la fantaisie euh, aujourd'hui parce que euh, il, dans 5 ans ce ne sera euh, serait plus du tout la même euh, définition parce que ça change tout le temps. Là, on va pas devenir, entre guillemets, sérieux, quoi, euh, parce qu'on se rend compte que c'est ça qui est sérieux, en fait. C'est euh, la fantaisie, c'est l'imaginaire en général. C'est un truc qui nous aide vraiment dans nos vies et qui est, qui est un pur plaisir presque euh, métaphysique. Je vais pas me dire, oh, bah, je vais arrêter d'écrire des histoires, des trucs, de l'imaginaire. Maintenant, je vais écrire sur ma vie parce que c'est plus intéressant. Parce que non, c'est pas vrai.